Mamma mia! Oh tu creuses ça. Tu mets ta neige dedans. Tu shake, shake, shake, shake. Oh nice Là, un vélo, c'est gratuit Allez Tu prends un bas, je prends un bas. Oh c'est bien gonflé, non Ah c'était bon là Oh là là à La fin, elle est bonne hein Yo salut à tous euh, Je suis avec Cédric de Vetopo. On a relevé un défi exceptionnel aujourd'hui. On est au pic du mât de la grave. On a fait 4 heures de portage les gars. On vient. Je sais même pas si on voit, on est au fond, on vient du fond de la vallée. Il boit de la neige, il est fier. boit de <rire> la neige. On a tellement bu qu'on a plus de réserve. Du coup on a allé chercher de la neige carrément pour boire. On est monté tout tout tout tout en haut de ce chemin. Et le but ça va être de le redescendre. Cédric m'a dit, personne l'a fait actuellement. Non, c'est T'as vu mal. personne. C'est un faisable ce business là. C'est ultra réalisant surtout la première partie ici dangereux mais vous me connaissez je vais relever le défi donc on attaque maintenant 3020 mètres de descente pure là ça fait plaisir parce qu'après 4 heures de montée allez on montre la vue quand même du jour parce que c'est un truc de fou donc la mèche bien entendu les agneaux le mont viseau les aiguilles d'arves euh, la grande casse là bas c'est le mont blanc caméra embarquée enjoy action allez c'est parti Allez, Voilà ouais. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. C'est joué. Encore. Parfait. Parfait, mec. quand même hein et voilà première partie terminée Youhou voilà une première bien joué sans doute la première descente du pic du mat de la grave à vélo intégral <rire> Merci Là on est dans le final. on est stoppied là C'est là, c'est là Yeah C'est passé, c'est passé Oh. Ooooooh T'es obligé Ooooooh Attends-moi Il pas en arrêter Oh putain On est parti en mode final. Oh oh on te voit encore Ah j'ai fait 100 mètres de dénivelé en deux secondes là. Mamma mia. ride un peu là. Allez on continue là-bas encore. Et après on repart là-bas. Oh nice Wow Ouais ça Petit ravitaillement naturel Je vais essayer de pêcher un poisson au passage Regarde, je le sac Une truite à reblochon Je, je champ. Dis, rentre Nickel Faire un bivouac de folie là Bonjour T'es là où c'est bon le vélo, ça fait des kilomètres vite hein Bonjour Putain tu fallait faire tout ça à pied, imagines Là un vélo c'est gratuit quoi Bonjour, regarde ça Oh, oh bah, bah, bah, bah. Mamma mia oh, C'est là, hein. là, un truc de chou, hein. Presque envie de se baigner là. Ça se tente hein Tu prends un bain, je prends un bain. <rire> oh, c'est pas comme si t'es déjà fatigué. Ouais c'est super bien Ça repart, on slide ah, Dernière descente de folie. Ah là, c'est pour humain, là. Ah ouais, c'est pas humain. Ouais, je suis d'accord. Ça a l'air engagé, cette histoire, hein Allez. Dernière partie de cette descente avec des grosses épingles bien engagées, faut pas tomber sinon, il y a le vide hein. hein faut pas tomber hein. Non, faut pas tomber. Faut pas tomber hein. <rire> Allez, c'est parti et on va jusqu'en bas jusqu'à la rivière. C'est parti. C'était pas de stopi. Ça fait pas long. Ça fait pas long. Ah oui. Oh. Ça fait le bon chemin, hein, mais bon, je crois non. Oh là là là. C'est bon là, hein Attends, ça Oh, joli Attends, attends, attends, attends Merde Putain, j'ai pris le câble dedans Putain quest tu nous as fait <rire> C'est quoi ça Eh hey, mais je veux un câble pour la maison, mais je voulais pas là Dans Mais qui sort, enroulé autour d'un serpent, quoi Putain, mais... Je l'ai vu, j'ai dit « Oh, faut pas rouler dessus hey. où, !» Eh C'est hein Ouais, ouais, ouais, c'est bon, hein il me disait que c'était engagé mais ça va non, en fait non non c'est ah ouais, bon même. Hein non non, c'est super parfait super bon là waouh wow, yeah. oh oui le pied oui monsieur oh oh oh oh oh, -E oh Ah oh, oui, la vache ah voilà. voilà oh, c'est bien goinfré non Ah c'était bon là Oh là là Putain, La fin, elle était bonne. Hein. ah avec des petits sauts. bon bah écoute hein Bonne journée hein Putain carrément Petite journée Une grosse journée Une grosse journée. journée ouais.